Non, alors dans le cadre présent, euh, comme on a un espacement entre lignes de 30 mètres, euh, je traite avec un pulvé de 28 mètres et on est en semoir à betterave de 12 rangs à 45 cm, entre rangs. Et donc là, il suffit de 5, euh, 5 trains de semoir et on est juste bien. Voilà. Et au niveau récolte des betteraves, on n'intervient qu'une une intégrale, euh, donc il n'y a pas de difficulté particulière. Euh, on n'a pas à rouler euh, avec les remorques euh, dans, les, dans les rayons de betterave. Donc, on n'est pas du tout gêné. Il euh, y a une fourrière suffisamment large, on a laissé une fourrière de 30 mètres pour la mise en place des silos. Donc, il n'y a pas de gêne. Quoi. Et concernant la moisson, on est avec une coupe de 6 mètres. Donc, voilà, on fait 5 trains aussi de, de, de, de coupe, et puis c'est très bien. Il n'y euh, a pas de perte de temps. Il euh, faut juste penser à replier la vis euh, pour ne pas toucher les arbres. Voilà, c'est tout. <rire> la vis de vidange.